Coordonnées. Maintenant que vous avez laissé savoir en quoi vous représentez un atout unique pour les entreprises qui consultent votre portfolio, ces dernières doivent savoir comment vous joindre. Voilà pourquoi vous avez besoin d'une section « Coordonnées ». Dans la présente vidéo, nous préciserons quels renseignements pertinents à inclure dans votre section « Coordonnées » et lesquels ne pas ajouter. Commencez par créer un court message dans la partie supérieure de la page afin d'inciter votre auditoire à vous contacter sans tarder sur la base du contenu de votre portfolio. Il pourrait s'agir d'une courte phrase, voire même d'un court message, par exemple « Communiquez avec moi »,« Mettons-nous au travail » ou « Je suis à votre entière disposition ». Vous voulez que les employeurs soient en mesure de vous contacter, mais vous ne voulez pas divulguer une quantité d'informations telle que ça pourrait représenter un problème sur le plan de la vie privée. Puisque votre portfolio est accessible en ligne et que tout le monde peut le consulter, veillez à ne pas fournir trop de détails personnels. Vous n'avez donc pas besoin d'y inclure une copie de votre curriculum vitae ou votre adresse détaillée. En règle générale, le seul renseignement que les parties intéressées devraient connaître pour communiquer avec vous est une adresse électronique. Il est également courant de fournir un numéro de téléphone ainsi que tout lien vers les réseaux sociaux pertinents tels que LinkedIn ou Behance. Tout autre renseignement est probablement redondant. De nombreuses plateformes de portfolio proposent un formulaire modèle de coordonnées que vous pouvez inclure dans votre page. Ce formulaire permet aux parties intéressées de communiquer directement avec vous sans que vous n'ayez à fournir votre adresse électronique personnelle. Il s'agit de l'option la plus sécuritaire. Le formulaire permet à toute personne d'inclure ses coordonnées ainsi qu'un court message sur ce qu'elle attend de vous. Peu importe la disposition de votre page coordonnée, l'objectif demeure inchangé. Vous voulez que votre portfolio, dans son ensemble, soit si attrayant que les employeurs éventuels communiquent immédiatement avec vous. Voilà pourquoi il importe d'inclure un appel à l'action et une façon facile de vous joindre. Dans la prochaine vidéo, nous présenterons les étapes de publication de votre page de portfolio.